Comment avoir un meilleur son à l'harmonica Salut élève harmoniciste, je vais t'expliquer comment tu peux avoir un meilleur son à l'harmonica. Parce qu'en fait, bah, euh, j'ai remarqué que beaucoup se posent la question, se disent « Attends, euh, c'est bizarre, euh, tu vantes les mérites de ton harmonica bête de course. Ok, il est mieux accordé que les autres harmonicas, euh, il est plus solide, il tient plus longtemps. » Toi, tu le règles pour qu'on ait plus facilement les altérations, les overblows, etc. Bon, euh, ok, il glisse bien dans la bouche, il n'est pas très épais, ce qui fait qu'on a une bonne embouchure et on peut déjà avoir un meilleur son qu'un harmonica traditionnel. Euh, le son est plus joli, les timbres sont plus beaux, etc. Mais malgré tout, quand je t'écoute jouer un morceau que tu diffuses sur ta chaîne YouTube, et que je rejoue le même morceau, bah, le son n'est pas du tout le même. Quoi. Il y a, je sais pas, il y a des choses, pourtant, je joue, je, je joue les bonnes notes. Je regarde bien les rythmes, les notes, tout ça, ou la tablature. Enfin, j'arrive bien à jouer le morceau, et pourtant, ça ne sonne pas du tout pareil. Euh, Est-ce que tu utilises un micro spécial, des amplis, etc. Alors, certains font ça, effectivement, pour, pour modifier leur son, pour l'améliorer. Ils achètent un euh, micro. Euh, euh, pré pédale d'effet, amplificateur, etc., table de mixage, enfin vraiment le, le, gros, le gros matos. Est-ce que c'est ça que je vais te proposer Eh bien non, parce que moi euh, je ne suis pas contre le fait d'acheter de, des pédales, des trucs comme ça, mais je préfère le son acoustique même si euh, bah forcément quand j'enregistre, euh, j'enregistre euh, devant un micro, donc forcément il bon, y, a, y a une part d'électrique ou d'électronique, mais, mais le son lui-même, ça reste euh, le son acoustique. Moi je suis un grand fan des, des instruments acoustiques comme euh, comme le piano, comme la guitare acoustique, comme, comme l'harmonica. Et euh, je n'ai rien contre les, les instruments électriques ou électroniques, mais bon, bah, voilà, moi je suis plus attiré vers les, vers les instruments acoustiques. Et euh, donc, euh, tout ça pour dire que quand je veux avoir un joli son sur un instrument, je me sers du, du vrai son de l'instrument. Pour moi, c'est l'instrumentiste qui doit faire le son et pas euh, le matériel. Bon. Et donc, euh, alors comment faire En fait, j'ai créé une formation qui va te permettre d'avoir un meilleur son à l'harmonica euh, en jouant les mêmes notes, c'est-à-dire toujours les morceaux que tu, que tu connais. Si tu es débutant, bah, peut-être que tu joues des chansons enfantines ou des, euh, des chansons populaires, ou des petits morceaux, euh, voilà, petits morceaux sympas euh, euh, pour faire danser. Euh, si tu connais déjà les altérations inspirées, bah, peut-être que tu, tu commences à jouer du blues, peut-être que tu commences à jouer des morceaux un peu plus construits, ou des aires de chansons françaises, ou, ou des chansons internationales, ou des airs de country, etc. Bon. Et si tu trouves que ton son n'est pas assez bon, qu'il pourrait être amélioré, et ben de, demain, je t'explique comment, euh, comment faire. J'ai créé une formation que je te proposerai demain. Et comme je lance une nouvelle formation, c'est une tradition euh, au sein de l'école internationale d'Harmonica, c'est que dès que je lance une nouvelle formation, je fais toujours une promotion exceptionnelle et qui va durer seulement quelques jours. Donc, euh, si euh, ça t'intéresse, je te mets un lien, euh, alors sous la vidéo, si tu m'écoutes sur YouTube, ou euh, quelque part, en tout cas autour de, du podcast, du podcast pardon, si tu m'écoutes en podcast. Bon. Et donc, euh, un lien pour euh, que tu puisses recevoir euh, euh, les infos concernant cette formation qui va te permettre d'avoir un meilleur son. Euh, parce que c'est toujours dommage, toi, d'avoir un... Un, un harmonica euh, qui tient dans la poche, tu peux le balader, tout ça, et euh, tu, tu joues des morceaux que tu as en tête, que tu as appris à jouer avec moi ou avec d'autres. Et puis bon, euh, les, en fait, les, les gens, quand ils t'écoutent, ils ne se disent pas « Ah ouais, super, tu as réussi à jouer un do altéré deux fois, suivi d'un trois aspiré. Enfin, » Les gens ne vont pas te dire ça parce qu'ils ne savent, savent pas ce que c'est. Euh, enfin, je ne dis pas qu'on joue de la musique pour impressionner les gens, mais c'est normal, quand on joue de la musique euh, à l'extérieur, il bah, y a forcément des gens qui vont t'écouter. Donc, euh, on, ils ont envie d'être euh, impressionnés par le son de l'instrument, ils ont envie que ça, ce soit poétique, que ce soit beau euh, à leurs oreilles. Quoi. Et si tu joues les bonnes notes, le bon rythme et que le son n'est pas bon, bah, ça gâche un peu le plaisir, tu vois. Ça, ça gâche leur plaisir à eux. puis même pour toi, tu vas dire, bah c'est dommage, euh, ouais, je suis ne joue pas comme un pro, mais il n'y a pas besoin d'être pro. quoi absolument pas besoin d'être pro pour avoir un bon son. Tu peux très bien avoir un bon son sur ton instrument sans être pro. Quoi. Ça n'a ça rien à voir. Bon, Qu'est-ce que c'est qu'un pro, de toute façon Un pro, c'est quelqu'un qui se fait payer pour, pour jouer, quoi, tout simplement. Bon, ben voilà. Donc, euh, mais ça n'a rien à voir avec le niveau. Ça. Tu peux très bien ne pas avoir un très grand niveau et être déjà professionnel ou euh, avoir un super niveau et être amateur. Il enfin, n'y a, a pas de, de relation de, de corrélation entre les deux. Et puis surtout, il n'y a pas de relation de corrélation non plus entre le fait de effectivement si tu es professionnel ça veut dire que tu joues beaucoup tu joues plusieurs heures par jour tu fais des concerts, tout ça donc évidemment tu es attaché à la qualité de ton son donc tu vas trouver ce qu'il faut pour, pour améliorer ton son mais tu peux être, être un très bon amateur jouer des morceaux simples parce que les notes sont pas difficiles peut-être qu'il n'y a pas d'altération peut-être que les rythmes sont pas très difficiles mais si tu as un bon son, ça fait toute la différence Ok. donc je t'explique ça en détail demain donc euh, tu vas trouver un lien quelque part pour pouvoir euh, euh, recevoir euh, des nouvelles de moi demain et je t'expliquerai tout ça en détail. Euh, je t'enverrai euh, un email et, euh, où je t'expliquerai vraiment comment, comment ça va fonctionner et comment tu vas pouvoir euh, avoir un meilleur son à l'harmonica sans avoir besoin d'acheter de, de matériel, sans avoir besoin de dépenser une fortune dans des micros, euh, euh, des pédales d'effet, des amplis, euh, des tables de mixage ou je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, le but c'est de pouvoir jouer à l'extérieur, évidemment c'est si tu joues à l'extérieur, sur un quai de gare, dans un pique-nique ou au resto des fois, ou dans un bar ou, ou une soirée chez des amis, bah, si tu as besoin d'un micro, d'un ampli, d'une table de mixage, de pédales d'effet, etc. Pour, pour jouer, tu te rends compte de, de l'encombrement que ça va être, quoi. donc ce n'est pas, pas jouable, c'est cas de le dire. Euh, voilà, je t'ai mis le lien pour t'inscrire si tu ne fais pas encore partie de mes contacts, comme ça tu vas pouvoir recevoir des infos dès demain. Et voilà, je te, je te présente tout ça. Et, euh, mais surveille bien, surveille bien tes emails parce que, encore une fois, le, la promotion que je vais faire elle va durer que quelques jours. Donc euh, voilà, si tu ne veux pas rater le, le coche. Donc euh, voilà. Donc le, le lien, euh, je t'envoie un email dès demain et on voit tout ça ensemble. OK? Allez, bonne journée à toi, à demain.